Bien le bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Big Tech. Avant toute chose, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne afin d'activer la cloche pour avoir les dernières vidéos publiées. Alors aujourd'hui, on va parler de l'application Primo qui vous permet d'avoir un numéro américain, bien sûr on s'est habitué que toute société déploie un service quelconque, elle commence par le fournir gratuitement, puis après un certain temps commence à réduire les services jusqu'au point où elle devient payante. Et c'est ce qui est arrivé avec le programme Primo, je pense avoir signalé sur ma première vidéo sur l'application Primo et j'avais annoncé que l'application Primo est une application entièrement gratuite. Mais malheureusement depuis plus qu'une semaine, Primo a effectué une mise à jour où votre numéro de téléphone américain n'est plus gratuit et vous propose un essai de 14 jours pour tester l'application, et si l'application vous plaît, vous pouvez acheter le service soit pour 3 mois ou une année et on va voir cela ensemble. Si je clique sur Feature dans Primo.me, je vous laisse plus de détails sur la description, après on clique sur Myers Number, on peut voir les détails et le plus important Testez l'application pendant 14 jours, après cela l'application est suspendue. Après cela vous aurez deux solutions, soit l'application reste suspendue, soit vous achetez un forfait. La question est combien Soit vous achetez un forfait de 3 mois à 1 dollar ou annuel à 3 dollars et vous cliquez sur acheter maintenant. Alors je vous montre comment acheter un forfait pour ceux qui sont intéressés. Pour cela vous avez deux solutions, soit vous achetez à travers le site web directement soit par le biais de l'application via votre smartphone. Alors par le téléphone, on fait comment on ouvre l'application Primo que vous avez déjà installé Et vous appuyez sur le bouton tout en haut des options Et vous sélectionnez Shop Vous trouverez tous les produits que Primo vous propose comme vous voyez. Vous pouvez acheter le numéro que vous avez déjà utilisé ou leur ligne d'appel, les minutes etc. Tout ce que vous avez besoin en ce moment est l'achat de numéro qui est le premier proposé c'est Primo US Number. On appuie sur « Buy Primo Number » qui revient sur le même principe que le site que l'on va voir par la suite, autrement dit pour acheter un forfait qui est pour 3 mois à 1$ dollar ou une année à 3$. dollars vous sélectionnez ce qui vous convient et vous appuyez sur Buy Use Number. Et il vous envoie directement sur Google Play. Pour acheter, il suffit de suivre les étapes qui vous seront proposées. Bien sûr, il faut que votre carte de crédit soit attachée à votre compte Google Play Store. Et on revient sur la page web pour savoir comment acheter depuis le site web. On va sur s'identifier vous vous connectez soit avec votre pseudo, soit avec votre numéro de téléphone personnel et le mot de passe. En écrit en premier l'identifiant, on en fait suivant et après le mot de passe. Et voilà on est sur l'interface avec toutes nos informations personnelles Ainsi que les minutes gratuites que vous avez pu obtenir sur l'application Les minutes que vous avez achetées et le solde que vous avez mis Bien sûr je n'ai pas fait d'achat dessus pour l'instant comme vous en Puisque les minutes que j'avais étaient largement suffisantes. Et on va revenir sur Faker, puis sur MyOS Number et on clique sur acheter maintenant dans le cas où le dernier choix n'est pas sélectionné qui est Boy Primo Number, on clique sur la flèche et on sélectionne 3 mois ou une année. Et on fait continuer et là on peut remplir les informations de la carte bancaire autrement dit numéro de la carte, date d'expiration et le CVV que vous trouverez à l'arrière de votre carte composée de 3 chiffres et en dernier lieu votre code postal et vous appuyez sur achat, automatiquement vous aurez un retrait selon le choix que vous avez fait et suite à cela votre numéro américain est réactivé et prêt à être utilisé, selon le temps que vous avez payé, soit pour 3 mois ou une année. Et c'est ainsi qu'on a vu les dernières nouveautés de Primo et qui n'est malheureusement plus gratuit depuis une semaine environ. Ce que je trouve dommage est le fait qu'il n'a plus pas l'achat via Paypal par exemple, mais comme la société Primo est en pleine évolution, il est possible de voir cela sur les prochains mois. Alors, petite dernière chose, qu'est-ce que l'application Primo va vous apporter de plus Il permet d'activer un compte WhatsApp, mais surtout pour ceux qui souhaitent activer un compte Paypal Américain, car ce dernier ne peut être activé que par un numéro américain, et personnellement pour l'instant je trouve que 3 dollars par an, c'est vraiment pas grand chose. Surtout si vous avez vraiment besoin d'un numéro américain alors cette application est pour vous. Et bien j'espère que cela vous a plu, n'hésitez pas à partager afin que tout le monde puisse être au courant de cette mise à jour. Et n'hésitez pas d'activer la cloche pour avoir une notification pour chaque nouvelle vidéo. Sur ce je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien